Réseau social, plateforme ou application en ligne dédiée à la communication et à l'échange de contenu avec un réseau de connaissances personnelles ou professionnelles. Facebook est de très loin le réseau social le plus fréquenté au monde. Avec Facebook, vous pouvez partager toute votre vie avec votre entourage en publiant sur votre profil, votre espace personnel, toutes les images, les vidéos ou les réflexions philosophiques que vous voulez. Ainsi, tout votre réseau voit ce que vous publiez, et inversement, vous pourrez voir que votre neveu Thibaut vient de se marier, que votre ami Noémie a enfin eu son permis de conduire, et que votre boss se la coule douce à Miami. Facebook vous permet donc de rester en contact avec tous vos amis proches, mais aussi avec Rodrigo, votre prof de yoga parti vivre à Calcutta, ou même avec Mélanie, votre amoureuse du CM1. Facebook s'est développé à tel point qu'aujourd'hui certains utilisateurs, comme votre fille Olga par exemple, ne se déconnectent quasiment jamais, et gardent donc toujours à portée de main tous leurs amis, qu'ils soient devant leur ordinateur, dans le métro, ou sur une plage à l'autre bout du monde. En fait, le seul truc avec Facebook, c'est d'arriver à s'en passer.